Les outils indispensables. L'extension de clé à cliquer. Dans cet article, je vais vous présenter un outil que j'estime indispensable pour tous ceux qui ont à exécuter des travaux de maintenance ou de réparation mécanique. Il s'agit d'une extension pour clé à cliquer. Cette rallonge, conçue aux États-Unis, apporte une faculté supplémentaire par rapport aux extensions de type. Accardant ou flexible, extra-plate, elle peut amener une douille dans les endroits les plus inaccessibles. Son capot démontable permet de visualiser son mécanisme et éventuellement lubrifier les éléments. Toutes les douilles peuvent être utilisées. Cependant, on peut se procurer un coffret spécialement dédié à cet outil. Il contiennent des douilles en mesure métrique de 10 à 18 mm ainsi que des douilles en mesure pouce. L'extension équipée d'une de ces douilles permet d'accéder à des boulons ou écrous quasi inaccessibles. comme par exemple ce boulon. Pour effectuer cette manœuvre, une douille de 12 mm sera nécessaire. Une fois appliquée sur l'extension, celle-ci sera prête à l'emploi pour dévisser ce boulon. Pour actionner cette extension, nous utiliserons une clé à cliquer standard qui permet elle seule déjà de faciliter cette manutention. L'extension extra plate et sa douille passent facilement entre les composantes du moteur pour atteindre le boulon concerné. À l'intérieur de la douille, un insert magnétique permet à l'extension d'adhérer au boulon et de se maintenir en place. Et voilà, le boulon est dévissé. Il est maintenu dans la douille par l'insert magnétique. On peut également remplacer la clé à cliquer par une visseuse à choc. Cet outil est vraiment très pratique. Cette vidéo vous a été utile. Un petit clic sur j'aime, ça fait toujours plaisir. Pour plus de précisions, rendez-vous sur les blogs bâtirsa maisonoverblog.com ou bien bâtirsa maison.net. Abonnez-vous pour être informé des futures publications.